Si vous me lancez sur la couleur, je ne vais plus m'arrêter, je vous préviens. <rire> je préfère vous prévenir tout de suite. La couleur, en fait, tout euh, si tu veux une palette de couleurs qui réussit, encore une fois, c'est de manière générale. Il y a toujours des exceptions. Quand tu débutes, en tout cas, moi, je vous conseille de vous renseigner sur ce qu'est l'harmonie des couleurs. L'harmonie des couleurs, qu'est-ce que c'est euh, C'est euh, des règles de composition de couleurs, comment choisir ces couleurs, qui vont t'expliquer que, globalement, naturellement, il y a des couleurs qui vont bien ensemble. Tu as des couleurs qui vont naturellement les unes avec les autres. Par exemple, les couleurs qui sont, euh, qui sont à l'opposé l'une de l'autre de la palette. Du jaune, ça va bien aller avec du bleu foncé. Du violet, ça va bien aller avec du vert. Du rouge, ça va bien aller avec du turquoise. Le rose avec le vert, le orange avec le bleu, etc. etc. Ça, ça s'appelle une complémentaire. En fait, tu as plusieurs règles. Comment dire Tu as plusieurs types de combinaisons qui font que tes couleurs vont aller ensemble. Euh, attendez, je vais prendre ma palette. Tu as euh, bien évidemment le monochrome. Par exemple, les, les images en. Les images euh, sépia. Ou les images en noir et blanc. Enfin, en gros, tout ce qui est dans la même nuance de couleurs. Hop là. Tu as le monochrome. Ensuite, les règles de collo comme ça, mais comment on, trouve ces on a trouvé ces associations Je sais pas du tout. En fait, si, je, je trouve c'est plutôt logique, parce que, par exemple, du orange, ça va avec du bleu. Ça, c'est la complémentaire. Ça, c'est le monochrome. Et ça, c'est la complémentaire. Mais alors, pourquoi ça va ensemble Mais c'est parce que, par exemple... Admettons, euh, je dessine euh, une forêt. Euh, une forêt, une forêt, tu vas avoir euh, des arbres. Euh... On va pas se prendre la tête, attendez. Voilà. Là, on a un truc avec, euh, avec du vert. C'est un monochrome vert, là, ce que je viens de faire. Là, on a un monochrome vert, mais si je viens rajouter... Une pomme, ici. Admettons, ici. Euh, Peut-être pas là, mais plutôt... Je rajoute une pomme ici. Ou une tomate, ce que vous voulez. Tac, allez, hop, c'est une pomme. Qu'est-ce que vous voyez en premier sur l'image Vous allez automatiquement... Vos yeux, vos yeux ils vont instin instinctivement être attirés par la pomme. Parce que, quand tu veux faire ressortir un, un élément... Dans une euh, dans une composition, tu mets tu mets toute la même couleur. C'est une méthode, enfin euh, c'est la méthode la plus simple et la plus efficace si vous voulez vous entraîner à la couleur. Vous mettez une couleur partout et vous faites ressortir quelque chose. Là par exemple, je dessine quoi Je dessine euh, je dessine les fonds marins. Les fonds marins, on a on a quoi On a du bleu. Voilà, on a du bleu. On a les fonds marins, les fonds marins, c'est quoi C'est de l'eau, machin, truc. Je vais la dessiner. Hein. Tac, touc, bim, boum, badaboum, tac, ça tu vas loin, mon ciné. blablabla, bref. Et là, ici, je vais mettre un poisson. Et là, c'est pareil, le premier truc que vous voyez, bah, c'est le poisson. Et ça, ça vaut pour euh, un tas d'autres trucs. Enfin bon, bref, là, ça c'est la complémentaire. Si vous voulez vous entraîner à la couleur, c'est vachement cool à faire euh, les exercices en complémentaire. Ensuite. Ensuite, plus... Déjà, déjà un peu plus compliqué. Tu as euh, la... Split complémentaire Ah voilà, complémentaire adjacente. Ça, c'est pas la triade, ça. Ça, c'est pas pareil. La complémentaire adjacente, tu vas avoir deux couleurs proches. Par exemple, tu veux faire un ciel étoilé, tu prends du violet... Et du bleu foncé. Et au milieu, on va mettre la lune. Ou des étoiles, ou un truc qui ressort bien par rapport aux deux, tu vois. Enfin, pas trop non plus, parce qu'il faut quand même que ça reste... faut quand même qu'il y ait une couleur qui reste minoritaire. Voilà, bref. Vous avez l'idée. Ouais, tu peux faire un bouquet de fleurs. Genre, tu prends du vert. Tu prends du vert. Et euh, tu vas mettre, euh, peut-être pas ce vert-là, plus ce vert-là. Et là, tu mets euh, tu mets des fleurs violettes. Pas de la même valeur, bien sûr. Faire attention aux valeurs pour qu'il y ait toujours du contraste. Et tu mets du, euh, du rose euh, du rose clair, je sais pas, n'importe. Je fais n'importe quoi, là. Hein. J'ai plus d'inspiration. Tu peux mettre du blanc, mais du blanc, enfin euh, bon, bref. Et là, tu fais un bouquet de fleurs à la fin, tu vois. Tac. Ça, c'est adjacente. Ensuite, tu as la triade. Et alors, la triade, je ne vais même pas avoir besoin de dessiner, parce que la triade, c'est trois couleurs qui sont pile à l'opposé sur, euh, sur la roue. Et ça, ça marche pour la teinte comment tu choisis la saturation euh, alors, moi, maintenant, je le fais à l'œil parce que là, je vois que ça fonctionne. Bon, euh, c'est pas ouf, mais au euh, niveau couleur, euh, c'est plutôt harmonieux. Quand tu ne sais pas, il faut d'abord que tu vérifies si ton dessin fonctionne en noir et blanc. Là, par exemple, je prends, je prends la pomme qu'on a fait au début. Je mets un nouveau calque que je remplis de blanc et je le mets en mode couleur. Et là, tu vois que le dessin, il est toujours lisible même s'il si, euh, est en noir et blanc. Et c'est très important d'utiliser un calque en mode couleur et de ne pas utiliser le mode teint de saturation parce que ça n'a rien à voir. Le mode teint de saturation, il prend pas en compte le fait que ton œil, euh, Comment dire Vous allez comprendre. Là, par exemple, le contraste, il est dégueulasse. Alors que là, ça va. Mais en fait, le, teint, euh, le, le calcul teinte de saturation ne prend pas en compte le fait que l'œil humain va automatiquement... Je vais vous montrer un exemple, que l'œil humain va automatiquement voir le jaune, genre le jaune qui est là. Là, on a du jaune et là, on a du bleu foncé. Et naturellement, à l'œil humain, le bleu foncé a l'air plus euh, foncé que, euh, que le... Enfin, c'est le, je dis bleu foncé, mais ça s'appelle du indigo, techniquement. Bref, ça a l'air plus foncé que euh, que le jaune, alors que c'est pas du tout le cas. Genre, c'est exactement au même endroit sur la route couleur. Et ça, tant de saturation, il s'en fout. Il met les deux à la même couleur. Alors que, euh, alors que le mode couleur, il va prendre en compte le fait, il va prendre en compte l'œil humain en fait. Ce qui fait qu'il faut utiliser des calques en mode couleur pour euh, calculer le contraste. Et du coup, c'est ça qu'il faut utiliser quand vous voulez vérifier si votre dessin est bien euh, en noir et blanc ou pas. Euh, voilà, il y a ça, il y a ça. C'est la triade, c'est utiliser. C'est utilisé en comics, genre le Joker, par exemple. Le Joker, il utilise le orange, le vert et le violet. Orange, vert, ouais, t'as as plutôt un truc, un truc un peu comme ça. Comme ça et euh, comme ça. Ça, c'est les couleurs du Joker, par exemple. Alors que Superman, Superman, lui, il va avoir cette palette de couleurs-là. Qui est l'opposé, du coup, de... Qui est l'opposé un peu du, du Joker. Même si c'est pas la même... <rire> même si pas la même licence, vous voyez de quoi je parle. Hop. Et... Ça, c'est ma préférée, celle-là. C'est celle que j'utilise tout le temps. Je l'utilise dans tout, quasiment toutes mes illustrations, toutes mes BD. C'est... Euh, le split complémentaire en français. En français, on appelle ça une tétradique. La tétradique, qu'est-ce que c'est C'est... Ça, mais fois deux. cest C'est-à-dire que tu as... Moi, par exemple, mes palettes de couleurs, généralement. Enfin, pour les sentinelles déchus, c'est au jaune, euh, orange, bleu, turquoise. C'est deux, deux, euh, deux paires qui sont opposées sur, euh, sur la, sur la roue de couleur. Dans Toshop, c'est les mêmes. Oui, euh, normalement, dans. Euh, c'est le même nom, ouais. Bon, du coup, ça, c'est la tetradique. Euh, elle est assez compliquée à, à, à gérer. Donc, je vous conseille de ne pas l'utiliser de suite. Je sais que quand on trouvez la couleur, on est tenté de mettre 10 milliards de couleurs parce que les couleurs, c'est beau. Mais au début... enfin Sachez que moi, avant de foutre des arcs-en-ciel partout sur mes illustrations, je faisais des trucs très gris et avec très peu de couleurs dessus. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner déjà à faire des illus en noir et blanc, donc en monochrome, pour apprendre à gérer les contrastes. Et une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à faire des complémentaires. Euh, voilà. Et au fur et à mesure, bah, vous, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez varier les, euh, les palettes de couleurs. Mais euh, monochrome et complémentaire pour apprendre à faire de la couleur, c'est cool. Là, euh, là, c'est une triade. Parce que tu as du jaune, le doré. Même pas, c'est une split. Euh, c'est pas une split, une, une adjacente. Parce que tu vas avoir du jaune, du rouge un peu comme ça et du bleu là. En gros, tu choisis une couleur principale et tu ajustes les autres en fonction des complémentaires ou autres. Bah, tu fais en fonction de ton sujet, en fait. Par exemple, admettons, tu es sur une image où... Euh... Comment je peux expliquer ça euh, Je vais prendre... Attendez, je vais prendre un exemple de personnage. En fait, tu fais en fonction du personnage que tu vas utiliser. Genre, moi, je veux mettre Axel en valeur... Je veux mettre Axel en valeur. Alors, euh, le truc, il est tout rouge. Machin, là, il est, il est rouge, machin, et jaune. Blabim, boum, badaboum. Ça, c'est Axel. Hein. Vous connaissez. Là, c'est un peu jaune. C'est même plutôt orange. Voilà, ça, c'est Axel. Moi, je veux mettre en valeur Axel. Mais de suite, je le mets sur un fond bleu, Axel. Sans hésiter. Je mets du bleu. Ouais, voilà, je mets ce fond-là. là. Tac. peut-être un petit peu plus clair parce que là... Je sais pas si ça vous le fait, mais genre, quand le contraste est mauvais, là, vous voyez bien qu'au niveau de la barrière entre les deux couleurs, c'est un peu bizarre. Genre, moi, mon œil, il me dit c'est chelou. Il faut augmenter le contraste. Faut faire en fonction du personnage que tu vas mettre sur ton illustration. Voilà, n'hésitez pas à screener ça. Je vous mets ça là, vous pouvez screener euh, ça. Vous pouvez screener ça si vous voulez, c'est un, un split, c'est un tétradique, pardon, c'est un tétradique. Euh, ça, on s'en fout, c'est moche. Mais, mais là, là, par exemple, l'exemple de la pomme est parfait pour ça. Genre, voilà. Là, ben, moi je voulais dessiner une pomme, mettre en valeur une pomme, et ben, tu la mets au milieu de, de trucs tout verts, et ben, les gens ils verront que ta pomme. Ils verront rien d'autre.